Dans une nouvelle capsule de trois minutes pour changer de vie c'est notre rendez vous hebdomadaire pour faire passer votre vie à un niveau supérieur aujourd'hui j'ai envie de vous parler de richesse et de pauvreté les riches et les pauvres c'est d'abord une histoire de perception et c'est ce qui s'est passé pour ce petit garçon son père pour lui apprendre un petit peu la vie il a dit tu sais on va aller passer quelques jours à la campagne donc il l'emmène dans un village reculé où ils n'avaient pas d'électricité voilà, ni rien. Donc, ils passent quelques jours. Et à la fin du week-end, le papa reprend la route pour aller en ville, rejoindre un petit peu leur domicile. Et il se penche vers son petit garçon. Il dit alors, tu as aimé ton petit week-end Le petit garçon lui a dit, oh, oui, oui, oui, papa, oui, vraiment. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as appris de ton week-end Il lui dit, écoute, papa, hein, je me suis rendu compte qu'on a un chien. Et dans ce village, cette famille, ils en avaient quatre. Ensuite, je me suis rendu compte qu'on a une piscine dans notre maison mais eux, ils ont un lac illimité qui leur sert de piscine. Ben, j'ai aussi remarqué que nous, notre nourriture, on l'achète alors que eux, ils la plantent, ils la font pousser et ils prennent autant qu'ils veulent. Et puis, j'ai remarqué aussi que nous, on a une maison avec une clôture pour nous protéger. Et eux, ils se protègent les uns les autres. Et je me suis rendu compte que nous, on a des domestiques pour nous servir. Et eux, ils s'entraident. Tu sais quoi, papa Merci beaucoup de m'avoir emmené dans ce week-end parce que j'ai compris à quel point on était vraiment pauvres. Le père était complètement estomaqué parce qu'il pensait au contraire emmener son fils pour lui montrer combien ils étaient riches. Et le petit garçon a donné une très belle leçon au père en lui montrant combien ils étaient réellement pauvres. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous jugez votre richesse par rapport à votre poche ou par rapport à votre cœur Parce que pour moi, la richesse est d'abord une richesse de cœur. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas la femme la plus riche du Maroc, mais je me sens la femme la plus fortunée grâce au métier que j'exerce, grâce à l'amour que je donne, grâce à l'amour que je reçois, le respect, l'admiration, l'entraide que j'ai de votre part donc oui je suis peut-être pas riche mais je suis la plus fortunée parce que pour moi la richesse c'est ce, ce qui vous nourrit de l'intérieur, parce que c'est nous qui faisons l'argent, c'est pas le contraire donc moi aujourd'hui j'aimerais vraiment vous inviter à méditer sur cette histoire et réfléchir à quel sens vous donnez à la richesse ce fut un temps où moi oh, c'était l'horreur, heureusement que je n'y suis plus. C'est pour ça que je me permets de vous faire mes petites confidences. Pendant un moment et longtemps, ça a duré longtemps, longtemps. Là, je peux changer l'étymologie du mot longtemps. J'ai associé réussite à richesse. Et pour moi, tant que je n'avais pas eu l'argent que je m'étais mise en tête, je n'avais absolument pas réussi. Parce que dans notre culture, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir le traduire en français parce que c'est vraiment dur à traduire. Dans notre culture, les mecs ont des flous, que les moums sont, mais ils ne sont pas des Et donc, pour moi, dans ma tête, la réussite, je l'avais combinée à richesse. Alors que non, on peut avoir réussi une vie extraordinaire et sans avoir été dans l'abondance. Comme on peut avoir vécu dans l'abondance totale et absolue, et avoir vécu comme l'être le plus misérable qui soit. Soyez riches dans vos têtes. Soyez riches dans vos cœurs soyez riche dans votre âme et je peux vous garantir que vous finirez par être aussi riche dans vos poches C'était Mary de chaîne pour une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie Heder et life